« Bonjour, comment ça va cet après-midi ça, ça, ça va bien Oui. C'est pour la petite tension... » Outre les patients, le service de cardiologie du CHU de Rouen soigne aussi ses équipes en leur proposant des temps de détente au travail. L'objectif, prendre soin des soignants qui, à leur tour, continueront de prendre soin de leurs patients. « Et il va être intéressant pour vous de découvrir que votre esprit conscient a déjà envie de se reposer. » Dans un coin détendu et que cela n'a pas d'importance. Un fauteuil massant a été installé dans la salle de soins. Cela permet aux équipes, de jour comme de nuit, de s'offrir quelques minutes de détente lorsqu'elles en ressentent le besoin. Pendant le quart, on a rarement le temps, mais c'est vrai qu'après, pour se décontracter, souvent on a l'occasion d'utiliser. Donc c'est plutôt sympa puisqu'il est à disposition dans la salle de soins. Donc c'est plutôt agréable. Une fois par trimestre, la kinésithérapeute du service propose un massage de 20 minutes à ses collègues pour leur permettre de lâcher prise. Très détendue, très apaisé Après un quart de travail assez monté et difficile, la pose en charge des patients lourds, ça fait du bien de se faire masser après la fin du service. Ces initiatives ont été mises en place en 2021 suite à l'ouverture d'une unité Covid dans le service qui a accentué la charge en soins et générer davantage de fatigue et de stress pour les équipes. Des lunettes d'hypnose sont également disponibles auprès de la cadre du service pour s'évader après un quart de travail. Ça leur permet de se ressourcer notamment le fauteuil massant dans le cadre du travail, dans, sur leur quart de travail euh, et de repartir de plus belle avec euh, un peu plus d'énergie euh, vers les patients. C'est important pour les patients parce que euh, les patients parlent d'une bonne ambiance au sein de, du secteur de cardiologie. Et puis c'est important pour le manager, donc pour moi en tant que manager, euh, parce que euh, c'est une façon aussi de montrer ma considération et ma reconnaissance euh, aux membres, aux différents membres de l'équipe. Et tout ça comme le motive quand même le bien-être des patients euh, au travers de ce bien-être des soignants. Le service de cardiologie recrute, pour rejoindre ses équipes dans un univers bienveillant, rendez-vous sur le site carrière du CHU de Rouen.